On a invité les élèves à choisir une image qui était évocatrice pour eux, toujours avec la thématique du silence, et on leur a demandé de décrire cette image-là. Maintenant, ils étaient à l'aise avec la création, l'utilisation des fiches aide-mémoire. On leur a demandé de créer leur propre aide-mémoire et, à partir de ces fiches-là, de faire leur description sur Balado. On leur a permis d'explorer euh, Spark Adobe, qui était la plateforme qu'on avait choisie pour le balado final. Avant de créer la mise en récit numérique euh, finale, euh, il a fallu explorer la, la plateforme Spark Adobe, qui était nouvelle pour moi et nouvelle pour les élèves. Encore une fois, les élèves, dans, dans cette partie-là de la séquence, ont participé avec moi à l'appropriation de cet outil-là. On travaille ensemble pour explorer l'outil qui, Va être euh, ben, important dans le fond pour la création du balado final de la mise en récit numérique. Cette activité intègre donc tout ce qu'on a pratiqué avant dans la séquence euh, le fait d'écrire, justifier son choix d'image, par exemple, euh, de planifier la, pise, la prise de parole, de créer son aide-mémoire, euh, d'organiser euh, donc sa pensée. Donc, cette activité-là, qui était formative, devait les préparer à plusieurs niveaux. Premièrement, à leur permettre de se familiariser avec l'environnement de Spark Adobe, qui a la particularité d'enregistrer des clips de 30 secondes seulement. Donc, pour eux, c'était un exercice quand même contraignant de, de se restreindre à des blocs de 30 secondes. Euh, ça les a aussi aidés, évidemment, à structurer leur discours et à assurer la progression, puisqu'à chaque nouveau bloc de 30 secondes, mais ils devaient euh, un peu repartir avec une nouvelle information. On avait utilisé Mentimeter dans le premier cours pour euh, constituer un nuage de mots sur les rôles que pouvait occuper le silence dans une vie. Donc, on est allé rechercher ce nuage de mots-là et euh, ça a inspiré les élèves, ça les a un peu dirigés pour euh, orienter leur recherche d'images. On ne voulait pas qu'ils se contentent de chercher euh, comme mot-clé « silence », donc on voulait qu'ils parlent d'une émotion ou d'un rôle du silence. Le moment où les élèves euh, avaient à trouver une image sur l'application Pixabay, qui est euh, une banque d'images libre de droit, euh, ça a été un bon moment aussi. Parce que, d'une part, on réinvestissait le champ lexical qui avait été créé par le nuage de mots de Mentimeter. Ils ont repris ces mots-là pour euh, « trouver une image en lien avec le silence. Donc, ils s'inspiraient des mots, que ce soit solitude, que ce soit peine, que ce soit calme, sérénité, peu importe. Ils réutilisaient ce mot-là pour choisir leur image. Ils ont aussi reçu la rétroaction, puisqu'ils étaient jumelés. Donc, les élèves pouvaient écouter le balado descriptif d'une autre équipe. Et à l'aide d'une petite grille d'observation assez simple, ils ont pu proposer des commentaires d'amélioration, des pistes d'amélioration euh, à d'autres élèves avec qui on les avait jumelés. Maintenant qu'on avait enseigné ces différents objets-là de la communication orale, puis qu'on s'était pratiqué, que les élèves avaient reçu une première rétroaction, bien, on sentait qu'ils étaient prêts à faire leur balado final. On les a donc lancés avec euh, les consignes officielles et la thématique un peu plus euh, structurée, c'est-à-dire briser le silence sur un sujet de leur choix. Et là, on leur a proposé différentes pistes, euh, dénoncer une situation, présenter un nouveau sport, une nouvelle activité, faire connaître un artiste, démystifier un tabou. Donc, tout ça en vue d'inspirer les élèves. Et on leur a rappelé aussi les émotions qui avaient été ciblées dans le vox pop de la première euh, intervention qu'on a faite, ce qui fait que les élèves étaient inspirés puis étaient prêts à faire leur balado, où ils devaient décrire cette réalité-là et dire pourquoi c'était important de briser le silence à son sujet. Donc, toute notre justification là, venait prendre son sens, puis les élèves bien, étaient... Euh, vraiment stimulés puis intéressés, puis ils avaient hâte de faire découvrir leur sujet euh, aux autres élèves de la classe. La mise en récit numérique a permis aux élèves, là, pour le produit final, de réinvestir ce qui avait été vu, ce qu'ils ont pratiqué, que ce soit l'intonation, la progression des idées, etc. Et euh, dans le fond, euh, le fait de pouvoir s'enregistrer, se réécouter avant de remettre ton travail. Quand tu remets un travail à l'écrit, tu as le droit d'effacer, de recommencer, de retravailler un paragraphe à l'oral aussi dans ce cas-ci. Tu peux te reprendre, tu peux recommencer, euh, tu peux enlever juste un bout parce que ça permet ça avec Spark Adobe aussi, tu peux retravailler des, des passages seulement, tu n'as pas besoin de recommencer tout au complet. Ça permet aux élèves de remettre un produit final dont ils sont fiers, un produit qu'ils ont envie de te remettre, qu'ils ont envie de partager. Tu es satisfait de ton travail, tu es content de le remettre. Donc, tu as le droit à l'erreur, euh, tu as le droit de donner le meilleur de toi-même dans ton travail aussi. C'est merveilleux. <musique>